Salut, salut, chers membres de Live Good ici Kwasi. Euh, nous allons parler de ce monsieur, de ses oui. gains. Voilà, c'est la quatrième personne la plus influente, le quatrième leader le plus influent au niveau de Livegood s'appelle Edward Keith. Donc, euh, je vais vous présenter son back-office et nous allons ensemble analyser ses gains, ses montants qu'il a eu sur peut-être une semaine ou dix jours. Je vous le montre maintenant, son back-office. Regardez bien ici, c'est Edouard Keith c'est là. Regardez ici, c'est son nom qui est là, on est dans son back-office. Et là, c'est une vidéo qu'il a faite lui-même. OK, voilà, donc je n'invente rien. Du 17 décembre 2022 au 23 décembre euh, décembre qui doit être un vendredi, du samedi au, du, ça va du samedi au vendredi. Les semaines de Livego vont du samedi au vendredi. du ce que je crois bien, c'est le samedi 17 décembre 2022. Au 23 décembre 2022, il a retiré 100 dollars. Après, regardez là, la semaine suivante, 1225 dollars. La semaine suivante, il n'y a pas eu d'argent. Semaine qui suivait, 1227 dollars, 1633 dollars, euh, 1065 dollars, 1097 dollars. Il a chuté ici le, en janvier 2023, jusqu'au 31 janvier. Du, il a chuté, il a eu 62 dollars. Après, il est remonté à 1183 dollars. Après, 1119 dollars après 1060 dollars après 905 dollars 933 837 et jusqu'en le 4 mars 858 dollars alors d'autres me demander mais pourquoi par moment euh, ça chute bon alors par moment ça monte par moment ça chute en réalité la plupart du temps, il est en train, pour le moment, il est en train de construire son réseau. Donc, par moment, ce que vous voyez, sont les commissions de parrainage, ils sont dedans. Et à un certain moment, les gens commencent à régler les mensualités. Donc, même s'ils ne parrainent pas, ils peuvent commencer à recevoir beaucoup de mensualités et qui font que là où on va vers des dates comme le février, mars, par là, il est en train de vivre plus de ces gains qui proviennent de la matrice de la commission matricielle qui est basée sur la matrice de 15 générations. Vous comprenez? Et dans la période là, il était autour de, il était toujours 4 il était autour de 220, 223 fuelles, personnes enrôlées, en, en, en, affiliées. Ok pendant que Jeffrey Aman était autour de 525. Jeffrey Aman, qui est aujourd'hui, je parle, il est autour de 555 membres, et lui-même Edward Kate, qui est monté peut-être à plus que ça. Il est autour de 233 par là. On va le voir tout à l'heure dans le système réel que je vous montre maintenant. Donc là, je vous envoie maintenant dans mon back office à moi. OK. L'ambéc ici, regardez là. Et donc, euh, comme le pour le voir aussi dans votre back-office aussi, il y a le leaderboard, cliquez sur ce bouton leaderboard, où il y a la coupe là. Vous allez vous rendre compte qu'il euh, est, il est passé à 233 membres affiliés. Ok, Pendant que ce monsieur qui était autour de 525 membres, il est passé à, euh, à 555, soit euh, 30 membres de plus okay, qu'il a eu depuis cette date. Bref, c'était pour vous montrer un peu comment les gens touchent de l'argent. Et ça, il n'est pas le plus... Euh, bon, c'est un exemple de, de succès, OK? qui sont à la tête, les cinq premiers. J'ai eu l'occasion de vous montrer un peu son back-office. Et je crois que ça peut vous rassurer sur ce business. Ils ont commencé depuis 2022, décembre. Décembre 2022, on a décembre, décembre, donc, euh, euh, on a janvier, euh, février, mars. Donc, le business a été lancé là-bas dans ce décembre 2021, 2022, pardon, et nous sommes en mars, ça fait trois mois que nous sommes dedans. Voilà. Donc, si vous regardez bien son back office, vous avez vu que euh, les dates les plus par lesquelles il a commencé, hein, c'est euh, décembre 2022. Donc, on, on retourne dans son back office ici. Ils ont commencé dans le mois de décembre, visiblement. Vous voyez que son compte ici, il n'y a pas de page en dessous. C'est comme si sa première commission, OK, est tombée euh, des c'est-à-dire, euh, quand il a commencé, vous savez, quand on commence ce système-là, d'abord, si tombeau tombez de la semaine, eux ne prendront pas ça en compte. Vos commissions sont là, mais vous allez passer d'abord une semaine entière qui va du, du samedi au vendredi, date de paiement, comme ça a été mon cas. J'ai commencé 1-18, alors que leur semaine partait du 11 au 17. Dans le 18 que j'ai, dans cette semaine-là, je n'ai rien eu. Donc, je me considère pas encore membre. Ils vont prendre maintenant en compte du 18 au 24, je crois bien. Ou on ne prend pas, on considère que c'est ma semaine complète et c'est l'autre semaine qui va suivre qu'on va me payer. Ça a été le cas chez lui, regardez-là. Du 17 au 23, cette semaine a commencé. Et c'est le 5, le 5 janvier 2023 qu'il a reçu euh, ces, ces paiements qui sont là et qu'il a reçu ces montants qui sont là, regardez-là, on dit « earn », ce qu'il a gagné, etc. Donc, visiblement, ce budget a commencé le mois de décembre 2000, ce sont les top leaders, hein, ceux qui ont envie de commencer, et donc euh, qui ont envie de commencer, il en fait partie, et donc voilà. Donc, euh, ici, regardez bien les montants. Ils ont écrit weekly, weekly, par semaine, les montants hebdomadaires. Là, vous voyez, zéro. C'est pas qu'il a chuté, mais les gens n'ont pas encore payé mensuellement. Ils n'ont pas encore eu son premier paiement mensuel. Son premier paiement mensuel est tombé, où les gens ont le paiement mensuellement, est tombé le, entre le 1er janvier et le 31 janvier. 2023. Donc, il a eu son premier paiement où j'ai dit qu'il a chuté. En fait, ce n'est pas un rabais. C'est que c'était le paiement mensuel. Son premier paiement mensuel était zéro. Son deuxième paiement mensuel était de 62 dollars. Son troisième paiement mensuel, mon a été de. Ça a été payé après ici, janvier. Non, vous le savez. Janvier. Le deuxième paiement mensuel, le troisième paiement mensuel, c'est en février. Et en février, selon la semaine, il a eu 904 dollars, 905 dollars, pardon. Et dans ce tableau, on n'a pas euh, 900, après 900, 900, 900, 905. Où nous sommes? attendez, je vais vous dire n'importe quoi. Ici, c'est mon flux ici, 60, 62. Le prochain, ça a été ici, excusez-moi, c'est ici. Le prochain, c'est 933. Mon flux, c'est en février, 933 dollars. c'est là. Le reste, c'est weekly, weekly. Donc, chaque semaine, vous pouvez payer, puisqu'il y a 6 commissions. Et par mois, vous avez votre paiement qui concerne le tableau, le bonus matriciel. membres, voilà ce que j'aimerais vous donner comme information. Alors, ce que moi je peux vous dire, c'est dans la vie, il faut avoir de la volonté. Moi, j'ai commencé à affaire ça fait à peine une semaine. Regardez ici. J'ai déjà dépassé, même ceux qui si sont rentrés avant moi, des Américains, des des Ghanéens qui sont rentrés avant moi, voyez là, je suis là, 77e personne avec 52, 52 personnes qui ont payé. Et ok, je vais continuer ainsi. Euh, regardez bien là. Hier, je n'étais pas ici. Hein. Hier, hier matin, j'étais ici, J'étais la 100e personne. Dans la journée, je suis monté vers 90e personne, vers le soir, je suis venu ici, vers 79e, et pendant pas jour, je suis 7 e dans peu de temps, vous allez me retrouver ici dans les soixantièmes ici, parce que j'ai monté à 57 personnes, 55. Dans une semaine encore, vous allez me retrouver dans les 40, 40, dans les 43 ici, personnes ici, vous allez me retrouver ici. Dans un mois, vous allez me retrouver vers les, les, 15, les 15 premiers ici, ou bien les 20 premiers. Et dans deux mois, vous allez me retrouver ici, dans, dans deux, mois, deux mois, trois mois, vous allez me retrouver ici, sur mes uplines ici, qui est Geoffrey Hammond. <rire> voilà, oui and see. Voilà, donc euh, mon lien est en dessous. Si vous voulez dans une bonne équipe hein, avec euh, des parachutages, alors n'oubliez pas de vous adhérer et de payer directement l'année. OK? Voilà. Pour ceux qui ne croient pas, je vous montre ma statistique. Hein. Regardez là, je vous montre ça. Là, regardez juste. Statistique. Hein. Ici. Euh, ça vient, ça tourne. Alors, regardez ici, le samedi 18 mars, date de mon inscription. Avec ce compte, j'avais un premier compte que j'ai laissé tomber, c'était un compte d'études, qui est plus ancien que celui-ci, sur lequel je n'ai pas parrainé. Et donc, ce compte, j'ai commencé le 18 mars, six personnes ont, ont cliqué sur mes liens, 5 se sont inscrits, 5 se sont inscrits. 4 ont payé. Ça, c'était une très bonne journée. Après, puisque 90, 90, 90%, 90%, 90% ici inscrits, 90% payés. Et la deuxième journée, 103 personnes ont cliqué sur nos lien. 30 personnes se sont enrôlées, 13 ont payé. Vous voyez que chaque fois, vous voyez que pour avoir quelque chose, il faut que vous éliminez au moins 50%. Ici, il y a les 30 personnes inscrites, 13 ont payé, soit la moitié. Ici, 22 personnes, 11 ont payé. Ici, 11 personnes, 4 ont payé. 6 personnes, 3 ont payé. Ici, vous voyez, 4 et puis 7 ont payé. Bon, faut reconnaître que il y a des gens qui étaient dedans auparavant qui ont upgradé ce jour-là. C'est pour ça que vous avez 4 nouveaux inscrits, mais il y a eu au moins des anciens, des nouveaux qui ont fait la crude. 4 inscrits, deux ont payé. 16 inscrits, 7 ont payé. Aujourd'hui, nous sommes au 26, ce matin, 5 inscrits, une seule personne a payé. Et jusqu'à la fin de la journée, vous allez voir que des gens vont s'inscrire et des gens vont payer ce qui va changer ma position dans le leaderboard. Alors, je vais m'arrêter là. Merci et bon succès à vous. C'était le témoignage, de euh, paiement, que c'est pratique. J'en ai reçu beaucoup d'argent. Et donc, pourquoi pas vous? Why not? Why not? Pourquoi pas vous? Alors, moi, tous ceux qui sont dans le leaderboard, je me dis, ce sont des hommes de la même nature que moi. Si eux, ils sont capables d'avoir ces montants, ce monsieur qu'on vient de voir est capable d'avoir ces montants, mille, presque dans le mois, il a, quand on prend le compte, le montant, mon le montant hebdomadaire, dans le mois, il se tape beaucoup d'argent. Voyons ensemble, dans un mois, ce qu'il a eu. Prenons <rire> le mois de janvier. Regardez ici janvier a commencé ici et s'est terminé ici ok donc prenons janvier janvier premier montant hebdomadaire on va calculer ensemble hein. dans un mois il a eu combien dans le mois de janvier ok il a eu premièrement 1633 dollars plus on est ici en janvier plus 1000 soixante dollars, 165 dollars. Plus ici aussi, on est en janvier. Janvier plus 1,097 dollars. On est déjà à 3800. Plus 62 dollars. Plus 183 dollars. Le taux, mesdames et messieurs, ça fait 5143 dollars. Pardon, 5140 dollars. Vous pouvez calculer chez vous à la maison. Et le mois est fini. On prend le mois de février. Là, ça fait janvier, il a eu 5140 dollars. J'ai oublié de faire ce travail avant de dire qu'on revoit là-bas. Mais bon, on va terminer ça en même temps. Prenons le mois de février. Février a commencé ici. Non, février a commencé ici. Donc, janvier, il a eu 5140. Février, c'est ici 1 dollars. Premier paiement, c'est 8 liens, semaine. Plus 905 dollars, plus 933 dollars. Plus 837 dollars, il est à 3 dollars. Alors, d'autres me disent, mais ça a diminué. Non, ça n'a pas diminué. Il se trouve que les paiements hebdomadaire, c'est vraiment lié au nombre de partenaires que vous avez eu à faire dans la semaine. Donc, voilà le monsieur qu'en deux mois seulement, quand on prend de janvier à février, il a eu 3 plus, ce qu'il a eu en janvier, 5 140, ça fait en deux mois 8 875 dollars, soit en crypto, c'est une crypto-monnaie, donc en francs CFA, on ne 685. Ça fait 6 79 000 francs CFA. Prenons 6 millions. 6 millions en deux mois. Qu'en dites-vous? Bon, à vous de réfléchir. Si vous voulez expérimenter aussi, il y a un lien en dessous. Inscrivez-vous dès maintenant et payez votre position dès maintenant. Je vais faire plein de vidéos. Une vidéo qui montre comment payer, comment activer. Suivez la vidéo qui est à la fin de cette vidéo.